Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je fais cette vidéo à une centaine de mètres de chez moi avec ce magnifique point de vue ici derrière sur Puerto de la Cruz. Donc en ce mois de février, vous voyez, on a un très beau soleil ici à Tenerife. J'espère que vous aurez l'occasion de venir passer quelques jours de vacances ici à Tenerife pour profiter du soleil. N'hésitez pas à me contacter si c'est le cas. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler euh, d'un indicateur, donc il s'agit des points pivots. C'est un indicateur euh, de trading <coughs> pardon, que j'ai découvert il y, a, il y a relativement peu de temps. Vous savez qu'il y a des, des, des milliers d'indicateurs qu'on peut utiliser. Euh, il y en a quelques-uns que je donne et que j'utilise régulièrement dans mes formations au trading, donc que je vous encourage à suivre bien sûr. Et les points pivots, c'est un indicateur très intéressant. Pourquoi Parce qu'il est utilisé également comme d'autres indicateurs par beaucoup de traders et également par des algorithmes de trading. Qu'est-ce qui se passe avec cet indicateur C'est-à-dire que ce sont des niveaux qui vont constituer des supports et des résistances. Vous pouvez placer donc les points pivots sur toutes les plateformes de trading en principe, donc que ce soit MT4, que ce soit ProRealTime. Et vous allez voir que lorsque le marché s'approche de ces points pivots donc de ces niveaux euh, qui sont calculés par, euh, par les points pivots et eh bien euh, vous allez avoir non seulement le marché qui va être attiré par ces points pivots que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc vous avez une probabilité quasiment de 99% que le marché va aller toucher euh, ce point pivot et il va y avoir une réaction sur ce point pivot donc euh, en général il va se retourner, euh, le marché va se retourner rapidement à ce niveau-là, soit il va repartir dans l'autre sens, soit il va avoir une réaction et puis le traverser. Ça ça dépend un petit peu des configurations mais lorsque vous faites du scalping comme ce que je vous conseille, vous avez la possibilité lorsque vous voyez donc euh, le marché qui se dirige vers un point pivot, eh bien d'augmenter votre effet de levier et de gagner beaucoup en très peu de temps parce que vous avez une probabilité très très grande que le marché va aller toucher ce point pivot. Donc c'est pour ça que je vous conseille de placer les points pivots sur euh, votre plateforme de trading et d'observer comment on va le marché, comment se rapproche le marché de ce point pivot et vous allez voir que ce que je vous explique ici se concrétise quasiment dans 99% des cas. Donc euh, c'est un indicateur très utile, euh, utilisé par euh, la plupart des, des traders, donc que ce soit euh, sur les indices ou sur d'autres euh, valeurs de trading. Et je pense que vous en tirerez euh, pas mal de bénéfices en rajoutant cet indicateur. Donc, dans ma prochaine formation au Scalping 3.0 qui sortira bientôt, je sais que beaucoup sont impatients de le, de le voir. J'utilise ces indicateurs et en Trading Live, vous verrez, j'ai enregistré quelques vidéos donc, de Trading Live où j'utilise cet indicateur de point pivot et vous allez voir comme il est performant, comme on voit très bien les réactions sur ce niveau-là. Donc, je vous encourage à bien sûr suivre mes formations. Si vous voulez acquérir ma formation 3.0, attendez un petit peu, mais il faudra bien sûr que vous ayez d'abord acquis ma formation 1.0 et 2.0 pour bien comprendre la formation 3.0. Je ne la euh, donnerai bien sûr qu'à ceux, je ne donnerai accès à cette formation 3.0 qu'à ceux qui ont déjà acquis la formation 1.0 et 2.0 en scalping avant pour euh, bien sûr bien comprendre et tirer le parti de cette formation euh, Scalping 3.0 qui est très performante, il y a des nouveautés dedans et vous verrez que vous aurez de très bons résultats en scalping avec cette méthode. Donc si vous n'avez pas encore acquis ma formation 1.0-2.0 en scalping, vous avez un lien ici au-dessus euh, pour pouvoir euh, la commander, vous pouvez la payer en une fois ou en plusieurs fois et vous avez également un lien ici en dessous de, de la vidéo. Voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile, euh, essayez donc, euh, cherchez si vous ne l'avez pas encore euh, euh, utilisé les points pivots sur votre plateforme de trading et vous allez voir que ça va vous donner de, de très bons résultats. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos, likez-la si elle vous a plu, partagez-la ainsi vous Pourrez faire profiter vos amis euh, de ces informations qui je pense sont utiles. Je continuerai ainsi à vous faire euh, des vidéos très régulièrement avec euh, toujours un temps magnifique ici à Tenerife. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous venez à Tenerife, euh, vous savez que je fais du de l'immobilier également maintenant pour rajouter cette possibilité d'offres aux personnes qui veulent s'installer ici à Tenerife. Il y a des traders qui vont venir s'installer à Tenerife, j'en parlerai dans quelques temps. On a tout ici pour être heureux, pour vivre bien toute l'année. Au niveau technologie, donc, on a des connexions Internet très puissantes ici. On est en Europe, donc quoi demander de plus voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.